Je suggère, monseigneur Yuan Shao. Très bien, d'accord. J'accepte la position de commandant en chef. Et je suis comédien professionnel. Nos alliés ont commencé leur attaque Peggy 18 Je vous accompagne. Non. Le César du meilleur acteur est attribué à... Le sort du vous repose sur l'issue de ce combat. C'est avec joie que je mettrai ma vie en jeu. Ne dis pas ça. Il ne faut jamais tenter le destin. Ne prends pas ces grands airs. Coucou, tu veux voir ma bite? Les forces Wu approchent rapidement. Quels sont vos ordres? Tu es entre bonnes mains, les miennes. <rire> Cette bataille, cette bataille décidera sûrement du sort des choux et des vous. On dit où, connard Quelle est cette humidité Je ne vois pas comment on peut vivre ici. Et le César Pourtant, avec cette atmosphère, ce sera dur à supporter. Le César Jamais je n'aurais cru les voir ici. L'Auxone. Ça va t'apprendre à me traiter comme un gosse. Nous sommes finalement arrivés là. Oui. Oui Bien que ce fût, pour le bien du royaume, j'ai impliqué beaucoup, beaucoup trop d'innocents. Mais ce fut seulement pour cet instant-là. Oh, mon très cher peuple, prête-moi ta force. Ah, C'est tout simplement une hallucination collective <rire> <rire> Aujourd'hui, c'est la fin des choux À l'attaque Non